DevPoint est une SS2I de 16 collaborateurs. Notre activité principale est le développement d'applications métiers sur mesure pour nos clients. Nous réalisons également des formations sur les nouvelles technologies, ainsi que de la sensibilisation à la tournée du changement. Si je devais résumer en une phrase notre, notre activité, c'est vraiment faire de la transformation digitale de nos clients un succès. Depuis maintenant quelques mois, nous sommes également partenaires Microsoft sur la Power Platform et sur Azure. Chez DevPoint, nous voyons l'alternance comme une relation donnant-donnant. Il incombe à l'entreprise, donc nous, d'aider l'alternant à se trouver et à s'accomplir professionnellement. En échange, nous aurons un niveau d'implication et de qualité excellent. Le gros problème que nous rencontrons, c'est que nous travaillons sur des technologies très récentes, pour lesquelles l'écosystème n'est pas encore mature. Il nous est donc compliqué de trouver des bonnes compétences sur le marché. L'alternance représente donc une extrême souplesse, et pour nous la possibilité de voir grandir et de jauger et d'accompagner ceux qui constitueront nos futurs collaborateurs. Chez Levpoint, nous recherchons des personnes travailleuses et curieuses, des personnes qui ont envie d'apprendre et d'être challengées. Nous offrons des perspectives de développement sur tous les différents aspects de l'ingénierie informatique, le développement, la recherche et développement, la formation, également la gestion de projet. Car la réussite d'un alternant, c'est la réussite de l'entreprise. Nous étions dans une démarche de nous ancrer localement, en dehors de Paris. C'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré Karine le François du CNAM de Vierzon, ça nous a permis de constater qu'il existait un pôle de compétences intéressant sur Vierzon qui nous a donné envie d'aller plus loin dans ce partenariat. Le partenariat avec le CNAM nous a permis de former en interne la future génération de nos collaborateurs qui sont pour la plupart d'un excellent niveau d'implication et de qualité de travail. Grâce au CNAM nous avons pu découvrir tout l'écosystème numérique autour de Vierzon et plus récemment nous envisageons, et nous commençons d'ailleurs à réaliser, des formations au sein du CNAM dans leur promotion. Ce qui nous laisse entrevoir que de bonnes choses.